La lettre C minuscule. On oh, trace un petit demi-cercle qui s'ouvre vers la droite. C'est aussi simple que ça. Et voilà la lettre C minuscule. Oh, merci! Merci! Merci! La lettre C majuscule. On fait un grand demi-cercle qui est ouvert vers la droite. Le C majuscule est super facile à écrire. Le voilà C'est moi, le C majuscule <rire> La lettre C. C. Et la lettre C et n'est pas une lettre carrée. Je l'écris dans une grâce au crayon, un colorier de mon coffret. C. -E. Ah, ah, ah! Désolé. Merci, merci! La lettre C. C'est comme dans chocolat carré Citron, chaton, camion, cerf volant La lettre C, la lettre C, la lettre C J'ai vers faire des dégâts. <rire> Merci.